Le génie de l'épuration des eaux consiste à purifier l'eau, en transformant les eaux naturelles en eau potable, en recyclant les eaux usées dans le milieu naturel. 3GE propose des solutions en toute connaissance des causes. Optimiser les rendements épuratoires, diminuer les charges de fonctionnement, tout cela grâce à une solide expérience technique.